des rondins de bois tout autour, parce qu'il y a un jour il va y avoir un accident, ça c'est sûr, il y a des puissons, quand on tire, la boule elle part vite, et là il y a le passage des motos, des voitures, Donc, euh, impérativement faire et vous trouvez intéressant le, le porte-manteau C'est pas mal. Oui, c'est très bien. C'est bien C'est très bien. Ah, d accord. D accord. La fontaine aussi, c'est très bien. Ah oui. <rire> Maquillage, Je on va laisser. Ses voilà. Cheveux. <rire> Allez, bah bonjour. Bonjour. Christian, j'ai un peigne là pour lui donner. Hein. Ah, ouais, ouais. ah ben voilà quoi. Euh... Sinon, bon. Vous aimeriez un brumisateur non. Non. Pas spécialement. Okay. Mais non, sinon c'est bien. C'est euh, sympa. sympa. Hein. C'est sympa, mais il euh, y a encore à faire. Oui. c'est super bien. Le problème, c'est que Et je bons, pas. Et les bons, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir des bons bah, bien sûr, le tout-le-bou, <rire> le tout-le-bou, le tout-le-bou, tout ah ouais. là, là. Il y a beaucoup Il y a beaucoup de personnes c'est ça serait bien on nous avait dit qu'ils allaient en mettre quelques-uns ici là-bas aussi. Des doubles même, des doublements. Des euh, doubles ah, passes, quoi. On oui, vers les piatons et vers les quoi, mais apparemment, on attend. J'espère voilà. qu'on ne va pas dans la montagne. Tu vas nous mettre des matriers normalement. Non, mais c'est bien d'avoir conservé le terrain de piéton. Ouais. Ça, c'est mm -hmm. une bonne chose. Boulevard Richard Noir. Oui. Boulevard les Noir. Oui c'est bien bien.